Voilà le problème que je vous propose. Trouvez la relation RPS. R fois P égale S. C'est comme ce toi pour obtenir cette formule. R, c'est qui C'est le rayon du cercle inscrit dans un triangle. Je dessine ici uniquement ces trois rayons. Bien sûr, le cercle peut apparaître ici. Il est toujours tangent aux trois côtés, son centre se trouve à l'intersection des trois bisectrices des trois angles. Bien. Qui est P P c'est la somme des trois côtés divisée par 2, autrement dit demi-périmètre, et S c'est bien sûr l'air du triangle ABC. Et on va établir cette formule sans qu'on ait aucun bouton de fièvre. Comment... Calculez cela. L'air ABC, l'air de ce triangle, comment l'exprimer à propos de ce qu'on a ici Si je relis I avec C, avec B et avec A, alors on obtient trois triangles, IAB, IAC et IBC. Chacun a une certaine R. L'air de IAB, c'est sa base, petit c, multiplié oui. par la hauteur, divisé par 2. c fois r, divisé par 2. Base, fois hauteur, divisé par 2. Si j'additionne avec l'air de IAC, petit b, c'est le côté ac, fois r, c'est 2. Et j'additionne avec l'air du triangle IBC, le côté BC, c'est petit a, a, R sur 2, j'obtiens bien sûr l'air du grand triangle, autrement dit celle qui a été notée par la lettre s. Et voilà la relation qui relie les airs de ces trois triangles avec l'air du grand triangle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme calcul ici On constate que si on additionne les trois fractions, ça fait AR plus BR plus CR sur 2 égale s. Mais si on met petit r en facteur, on obtient r fois a plus b plus c sur 2 qui est égal s. Mais a plus b plus c sur 2, c'est rien d'autre que petit p, le demi-périmètre. Et nous voilà, on a trouvé que petit r fois p égale s. RPS. Mm -hmm. Relation métique très utile pour divers problèmes. Par exemple, si on connaît petit r et si on connaît l'air, on peut trouver le demi-périmètre. Si on connaît ces deux-là, on peut trouver l'air. Bien sûr, pèse, cette formule, n'a rien à voir avec, comme dit le petit Robert, une affection cutanée caractérisée par une éruption de petites vésicules transparentes Groupé en nombre variable sur une tâche congestive provoquée par un virus. Un bouton de fièvre, quoi.